Bonjour à tous, c'est Pascal de la chaîne Magique Pascal. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous présenter mon nouveau tour de magie. Restez avec moi jusqu'à la fin, likez, commentez si vous aimez la vidéo. Et maintenant, place au spectacle Eh bien, bonjour à tous Coucou à vous Eh bien, on est heureux avec Brigitte de vous présenter le tour qu'on vous avait parlé dans la précédente vidéo que vous pouvez regarder ensuite. Brigitte, oui. tu n'as pas vu le tour, tu ne sais pas de quoi on va parler, et on passe tout de suite au bref du sujet. Surprise, surprise. Petite question Brigitte, oui. et à vous aussi. Qu'est-ce que c'est que ça Alors si je vous dis du tumouche raide. C'est exactement ça. Ça vous parle ça, Moi ça me parle en tout cas. <rire> vous je sais pas. Alors, effectivement, du papier, tu mouches, oui. un papier très spécial au final. Ouais. Car c'est un papier avec une substance collante. Mm -hmm. Alors, je ne sais pas, tu peux regarder. Oui, ça colle un peu, j'avoue. T'avoues, ça, ça colle un petit peu. Et figure-toi, cet été, euh, on a eu pas mal de mouches et j'ai fait un élevage. J'ai fait un élevage et uh -huh. pour, euh, pour choper les mouches, bah, j'ai trouvé ça. Il suffit de, par exemple, je ne sais pas, tiens, tac, là, on chope une mouche. Ah ouais, j'avoue, il y a une mouche. Voilà, une mouche une mouche, et j'ai fait une moisson avec, hein, j'ai fait, euh... oh oui, sérieux, hein, j'ai fait une moisson, j'en ai, euh, bah, ai fait un élevage. Euh... Ah ouais. Donc là, euh, ils sont là, je les ai dressés, puis je, le, je leur ai donné des noms. Non. <rire> ok, donc euh, comme on a quatre mouches, j'ai 12 feuilles, ouais. donc ça fait quoi euh, trois feuilles. Trois feuilles. Par trois, mouche. Trois feuilles par mouche, tout ah à fait. Donc ici la première, voilà. voilà. La deuxième. Mm -hmm. Regarde bien. Hop. Il me reste six, donc là c'est bon. La troisième, voilà. Et enfin pour la quatrième, voici. Mm -hmm. Alors. La première roue, je l'ai appelée Tache. Euh, T'es droitière ou, ou gauche droitière. Dro droitière. Tends ta main comme ça. Voilà. Alors, je te confie tâche. Ne ouais. bouge pas. Voilà. Ici, on regarde bien, pas d'ambiguïté. Tu vas simplement souffler doucement sur, sur Tache. Et là, elle va rejoindre sa copine. Tic. <rire> regarde a disparu tâche a disparu pour rejoindre sa copine tic et eh ben et maintenant on regarde tout de suite tic et tâche <rire> regarde oui pour rejoindre la mouche rond, rond. moucheron <rire> regarde disparu <rire> il a plus rien. et si on regarde désormais on a tic tâche héros Eh ouais ouais. maintenant tu te demandes comment j'ai appelé la ah. dernière mouche je suppose oui. tout le monde te la pose à <rire> chauss <Atchose. rire> regarde si on regarde ah mais il n'y a plus rien. Elles sont toutes, toutes... disparues. Elles sont toutes là alors. Et elles sont toutes. Ah ouais j'avoue. Euh... Elles sont toutes là. Merci beaucoup. Ça t'a plu Ah génial. Regarde. Oui. Je vais te demander. Oui. De... Simplement de mettre ta main dessus. Oh là, oh là, oh là. Malheureusement. Que c'est des mouches. Doucement. Ah ouais Doucement. Doucement ah, Je sais pas là. Ah bon Non. Tu crois que j'ai fait quelque chose Je sais pas... Euh... Reto <rire> retourne la première là. <rire> oh, oh mon dieu <rire> J'ai écrasé la bouche. Oh mon dieu Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que tu as fait là Oh mon dieu, j'ai mais... écrasé toutes les bouches <rire> Ah ben, plus ce... efficace que la hein? C'est ce qu'on appelle de la purée mocheline. <rire> ah, génial, franchement, je me suis éclatée. <rire> Un grand merci à Philippe Molina pour avoir sorti cette routine excellente. Vraiment bravo et quel fou rire, mais ça, ça fait du bien. Hein? <rire> Alors Philippe, si tu regardes cette vidéo... J'ai pas changé le texte, j'ai repris exactement ton script, parce que franchement, il était excellent. Ah bah J'avoue, tu... hein, c'est excellent. Hein. Rien à dire, j'espère ah, que ça t'a plu Mais carrément. C'est vrai Donc on va pouvoir le refaire euh, en live. Hein ah Mais carrément, j'ai adoré, hein, franchement. Puis alors, la bonne humeur. Euh... Alors la question, est-ce que ça vous a plu Alors si ça vous a plu, faites un commentaire, likez ça, vous le savez. Et pour les nouveaux abonnés, abonnez-vous, car... Nous sortons très régulièrement des vidéos en compagnie de Brigitte. Et je vous invite aussi à aller regarder nos playlists parce qu'il y a plus de 300 vidéos actuellement. Voilà, je vous dis à bientôt en compagnie de Brigitte. Bien sûr. Passez un bon week-end et à très bientôt. Allez, au revoir. Ciao. Ciao.